Salut, moi c'est Fanny et je suis partie une semaine en Italie. Pendant cette semaine-là, j'ai goûté des plats incroyables, mais il fallait absolument que je teste un truc. McDonald's. Je voulais absolument voir si le McDo italien était le même que le McDo français. Quels étaient les produits qu'on pouvait y trouver Du coup, j'ai testé pour vous. Bon visionnage. Pour commencer, j'ai navigué un petit peu dans le menu et j'ai pu voir des choses qu'on n'avait pas en France, mais je crois que j'ai opté pour un sandwich qu'on a finalement. dites moi dans les commentaires. Le Double chicken barbecue, ça n'existait pas ça je sais pas, je suis passé un gros sac euh, expert à McDo, euh, pour te dire ça. Au niveau de l'accompagnement du menu, on peut prendre soit des frites, soit de la salade. Il n'y a pas de potatoes, par contre on peut prendre un supplément cheddar ou cheddar ou bacon. Au niveau des sauces, je sais pas si les noms en italien sont très différents, mais j'avais pas l'impression que ce soit forcément toutes les mêmes. Pas de grande surprise pour les frites, c'est la même chose qu'en France. Ça, on l'a pas en France, c'est Panzerotti. Oui, c'est un con, mais il a pas Il pas le sandwich. Il semble pas grand-chose. Double poulet avec une sauce barbecue. Il est bon Il n'est pas chaud. Il est bon. C'est chargé en sauce barbecue. Du coup, c'est un petit peu spécial, franchement. Euh, si c'était en France, je ne reprendrais pas forcément. C'est un peu froid. Et le tien bah Moi, pour le test. Le il a l'air un peu plus original. l'honneur, bon, du tester. Je crois qu'il y a une sorte de chou rouge, de la pancetta. C'est de la charcuterie italienne Ouais, charcuterie italienne. <rire> Original, mais pas trop mon truc. Oh putain, je me suis tachée. On a aussi pu constater que McDo italien, tu pouvais acheter du parmesan en stick. Bref, après quelques jours de visite, on a voulu tester le fameux, l'unique Big Mac. On se retrouve dans un McDo à Milan. 1000... De... Le Big Mac n'a pas du tout même goût qu'en France. Je ne sais pas si c'est à cause du pain il est vraiment différent. Alors déjà, visuellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve plus brun. Et au niveau du goût et de la texture, je trouvais qu'il était un petit peu plus sucré et un petit peu plus aéré. Et les desserts de McDo en Italie. du tiramisu, la tarte, ils ont l'air excellents. Hum, mmh, bien, bien Ça a l'air incroyable. On a les donuts aussi comme ça en France. Des macarons. On se retrouve dans le Airbnb, très joli décor. Au niveau du McDo, il y a beaucoup de spécialités italiennes qui sont proposées dans le McDo en Italie. Par exemple, le parmesan, les panzerotti qui sont des sortes de pizza frites. Au niveau des sandwichs, il y a aussi beaucoup de sandwiches qu'on n'a pas en France. Au niveau des prix, c'était assez similaire. On est au rayon biscuit dans un carrefour et ça, je peux vous dire... Que ce sont mes biscuits préférés. Si vous pouvez les goûter, goûtez-les. Je sais qu'ils sont disponibles en France. Du coup, je vais en prendre. Et ce sont d'ailleurs les biscuits que je mangeais au petit déjeuner quand j'étais encore en Italie. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu une journée de type dans mon assiette sans limite en Italie, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Pour ce qui est de McDo, j'ai l'impression qu'il y avait quelques petites offres qu'on n'a pas en France, genre des sandwichs vraiment pas chers, mais globalement les prix étaient les mêmes. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.